Bonjour, bienvenue dans le dixième jour de la remise en forme. Euh, comme c'est la deuxième semaine, on va faire un peu plus, euh, on va tenir un peu plus les postures et on va y aller un peu plus de manière dynamique. On va faire un échauffement avant euh, et puis je vous montrerai les postures et euh, je vous expliquerai les postures comme dans la première semaine etc, vous verrez ça sera très facile. Il euh, n'y a pas de difficulté, il y a une petite difficulté en plus mais pas trop euh, et donc on peut commencer la séance. Donc un tapis ou un... un c'est préférable un tapis euh, mais si, si vous n'avez pas, soit vous faites sur le sol directement, soit vous faites sur une couverture, mais il faut faire attention que ça ne glisse pas, euh, portez des vêtements amples de sport comme vous voulez. Donc on peut commencer l'échauffement. On étire le genou, on bouge un peu tout le corps, on bouge un peu les bras, on tire, tire, tire, tire, tire vers le haut, on tire, tire, tire, tire vers le haut et on relâche. On, relâche, on, relâche. on étire vers le haut et on relâche encore une fois on étire vers le haut bras tendus vers le ciel sur la pointe des pieds on étire et on relâche on va étirer un peu les jambes écarter les jambes Descendre le buste, étirer, attraper le pied droit, étirer, attraper le pied gauche, et on étire. On relâche. On relâche, on relâche, on relâche. Et on peut venir se mettre couché sur le tapis. Et on va lever ses jambes droites vers le ciel on tient la posture les jambes doivent être tendues les pieds flex et on tient la posture ça doit tirer dans les abdos tirer dans les jambes tirer dans le bas du dos et on tient. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On descend un peu. On pointe les pieds vers l'extérieur. Le, vers le, vers et on tient. Un. Un. 6 7 8 jambe droite pliée, le genou vers soi la jambe est toujours à 30 cm du sol et on attrape le genou droit 1 2 3 4 5 6 Huit. jambes droites tendues à 30 cm du sol, jambes gauches pliées, on attrape le genou gauche et on tient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va plus vite, on va plus vite dans le mouvement, jambe droite pliée, jambe gauche pliée, jambe droite pliée, jambe gauche pliée et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on remet les pieds droit vers le ciel. Les pieds flex. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose les pieds vers le coccyx. Et on lève le bassin. Serrez les fesses, serrez les abdos. Serrez les genoux. Les mains vers le sol. Et on tient. 1 2 3 4 5 6 Et 8, on relâche, on garde les genoux pliés, les talons à 50 cm du sol, les jambes en équerre, on relève le buste, les bras verticales et on tient. 1, 2, 3. Les pieds vers le coccyx. On va remonter le buste. On monte les hanches. Et on tient. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On relâche, on monte les jambes en équerre, le buste avec les bras verticaux et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on relâche les pieds vers le coccyx, on monte le bassin. Serrez les fesses, serrez les genoux, serrez les abdos. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier exercice, on détend les jambes. On va faire un développé couché. Donc, on vient se mettre en boule. Et on détend. En boule. Et on détend. En boule. Et on détend. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, et 8, et on relâche, on vient se mettre sur le ventre, les pieds, les genoux, les mains en dessous, des épaules. Et on vient pousser sur le buste, pousser sur les bras. Et on étire les abdos. Et on tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Posture de l'enfant, on étire le dos. 1 2 3 4 5 6 7 8 On vient se mettre en lotus. On va étirer les côtés latéraux, donc bras vers le ciel, on se penche du côté droit et quand on s'attire du côté gauche, on peut s'arrêter et on tire. dos droit, tête droite. relâche, on relâche un peu tout, bras vers le ciel, on se penche vers le côté gauche, et quand ça tire, on s'arrête, et on tient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jambes écartées et on attrape le pied droit et on détend et on tient 1 2 3 4 5 6 7 et 8 on se penche en avant, buste en avant, on se penche le plus qu'on sait, ça doit tirer dans l'entrejambe et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On attrape le pied gauche, on étire la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on peut se mettre en position du cadavre. sur le dos, on prend bien son temps pour s'allonger, jambes légèrement écartées, bras légèrement écartés, la paume vers le ciel et je laisse mon corps s'enfoncer dans le sol, je prends de grandes inspirations. Je me connecte à ma respiration. Je me remercie pour cette séance. Je me félicite pour cette séance et les autres. Je continue sur ma lancée. Je respire. Et plus je respire, plus mon corps se détend, ma nuque se détend, mes épaules se détendent, mes bras se détendent, mes mains et mes doigts se détendent, mon dos est enfoncé dans le sol, je peux sentir son appui avec le sol mes hanches sont détendues mes jambes sont dans le sol et détendues mes pieds se détendent et se relâchent et je profite de cette détente quelques minutes je prends de grandes inspirations et plus je respire, plus je me détends plus mon corps s'appuie dans le sol je suis détendue relaxée apaisée je me remercie des efforts effectués Et tout doucement, je peux venir plier mes genoux, pieds vers le coccyx, je me tourne sur le côté droit, j'appuie avec mes bras pour me relever, et je peux venir me mettre en lotus, merci pour cette séance.